À tous, euh, merci euh, Sylvie et David euh, qui ont pensé à m'inviter pour euh, présenter un peu ce que, ce que j'ai fait euh, qui pourrait vous intéresser sur le, la détection euh, de, de champs d'oiseaux. Alors, peut-être je dis un mot sur moi euh, avant d'entrer de, dans le vif du sujet. Euh, je suis maître de conférence à l'université Paul Sabatier en informatique. Et je fais mes recherches à l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, l'IRIT. Euh, mes activités de recherche portent sur l'analyse de contenu sonore, que ce soit paroles euh, ou bien des bruits et, des, et puis euh, des fois des vocalisations animales, euh, à travers l'aspect automatique. Et... Euh, et donc, par exemple, en parole, bah, je fais un peu de recherche sur la, la reconnaissance automatique vocale. Donc, euh, l'ordinateur va essayer de transcrire ce qu'une ce qu personne dit. Euh, mais pour, dans des cas un peu atypiques, parce que, leur, comme vous le savez, euh, la reconnaissance vocale commence à très bien marcher euh, en général, par exemple avec les, les dispositifs euh, qu'on peut avoir à la maison ou pas, si on, si on aime ça ou pas. Euh, donc par exemple euh, je travaille sur la reconnaissance de paroles pour les enfants euh, qui apprennent à lire on va essayer de, de leur faire des exercices un peu automatiques comme ça où la machine va essayer d'estimer est-ce qu'ils ont bien lu ou pas voilà donc ça c'est tout un pan de mes recherches et euh, l'autre aspect qui je dirais j'ai commencé il y, a, il y a quatre ans maintenant à travailler plus sur la détection d'événements sonores euh, et en particulier détection d'animaux. Donc c'est de, de cela que je vais parler aujourd'hui. Et les approches que je, que, qui m'intéressent, c'est les approches d'apprentissage profond, donc deep learning, en particulier quand les données ne sont pas forcément annotées euh, de manière très précise. Euh, Peut-être ça, j'en dirai un mot. Et puis... Euh, euh, et puis, euh, euh, de manière plus générale, j'aimerais bien arriver un jour à faire, même sans annotation manuelle, euh, arriver à entraîner des, des systèmes automatiques euh, avec juste euh, le contenu sonore et, et pas d'annotation euh, manuelle. Bon, ça, c'est un but un peu à très, très long terme. et, et, euh, et Voilà, donc, euh, les questions que je vais aborder euh, ici, aujourd'hui, c'est euh, euh, où est-ce qu'on en est un peu dans l'IA euh, pour euh, détecter, par exemple, les, le champ d'oiseau. Euh, et quand je dis chant d'oiseaux, dans mon cas, en tout cas, je n'ai pas travaillé sur de reconnaître une espèce d'oiseau particulière. J'ai travaillé plus sur une décision euh, binaire. Est-ce qu'il y a un oiseau qui chante ou pas peu importe son espèce, euh, dans un enregistrement sonore, euh, est-ce qu'il y a des oiseaux qui chantent voilà. euh, Et donc c'est censé être robuste euh, au type d'oiseaux qui, qui chantent. Euh, voilà, donc ça c'est est-ce qu'on est -ce qu arrive à faire ça et jusqu'à quelle performance Et si on y arrive, donc on va voir qu'on y arrive quand même assez bien. Est-ce que, comme euh, vous, vous en doutez, les systèmes automatiques, on les entraîne sur des données qui ont été annotées par des, par des humains, euh, et surtout ces données, elles ont été enregistrées euh, dans des endroits géographiques précis Par exemple, euh, il y a un corpus, on va voir, c'est en Angleterre, dans Royaume-Uni. Est-ce euh, que si j'entraîne un système automatique sur les oiseaux qui ont été enregistrés au Royaume-Uni, est-ce que j'arrive quand même à détecter des oiseaux d'une autre zone géographique? Donc, et, euh, la question, c'est est-ce que le système automatique, il est capable de généraliser correctement sur des données qui sont, euh, donc en anglais, on dit mismatched, qui sont, euh, qui, sont qui correspondent pas, en fait, au jeu de données de, qui a servi à entraîner le système au départ. Donc là, la réponse va être un peu plus mitigée sur cette deuxième question. Euh, donc, euh, les, les travaux qui au départ, je pense que David avait vu ça sur ma page web, c'était dans le cadre d'une un, compétition internationale qui a eu lieu en 2016-2017 en fait, et, et qui s'appelait le Bird Audio Detection Challenge. Et, euh, et l'idée, c'est un peu ce, ce qui est représenté sur cette image, c'est qu'on a des enregistrements sonores qui durent 10 secondes chacun, et on doit faire un système, un classifieur qui va dire euh, est-ce qu'il y a un oiseau qui chante euh, dans ces 10 secondes, peu importe où dans les 10 secondes d'ailleurs, ou pas, euh, Voilà une décision binaire comme ça. Et donc c'est un challenge qui a été organisé une première fois en 2016 et une deuxième fois en 2018 dans le cadre d'autres challenges qui s'appellent et qui regroupe en fait plein de tâches liées à l'analyse sonore, pas seulement les autres. Euh, alors du coup, moi j'ai accès un peu, j'ai essayé en tout cas d'accès ma présentation plus sur les les données, qu'est-ce qu'il y avait comme données, euh, que, quels ont été les résultats, quelles sont les limites de ces résultats, plus que sur les systèmes automatiques eux-mêmes. Donc là, je vais commencer par présenter un peu euh, les, les données euh, qui étaient à disposition au moment de, du challenge. Donc il y avait trois, euh, trois datasets. Un premier dataset euh, qui s'appelait FreeField 10.10. Euh, 10, bon et qui correspondait à un ensemble d'enregistrements de, de terrain. Euh, et, et donc, on avait à disposition pour cette partie-là, en tout cas, 7000 fichiers euh, audio de chacun 10 secondes. Et au niveau de la localisation de ces enregistrements, c'était euh, très divers, euh, c'était le monde entier, on peut dire, parce que, en fait, c'était des fichiers audio qui ont été récupérés d'un d'un site qui s'appelle freesound.org, qui est en fait un site collaboratif où les gens du monde entier peuvent déposer des, des enregistrements sonores. Et donc, ils ont constitué un corpus avec, euh, avec chants d'oiseaux ou sans champ d'oiseaux à partir de ce site collaboratif. Donc, par exemple, euh, je vous fais écouter, euh, j'espère que le son va passer correctement, euh, un exemple de, de ce corpus, euh, Voilà, donc là par exemple, dans ce fichier, il va y avoir des oiseaux sur, toutes les, sur tout le fichier euh, des 10 secondes. Euh, un autre exemple. Voilà, un autre exemple. Alors, on voit que c'est complètement différent. A priori, on imagine plutôt une scène nocturne, alors que dans le premier, c'était plutôt diurne, a priori. Euh, c'est complètement des oiseaux différents. Il euh, y a même un avion qui passe à un moment, enfin, il se passe plein de choses. Donc, c'est vraiment des enregistrements de terrain, euh, le, le tout venant, on va dire. Ensuite, il y avait un deuxième euh, dataset euh, qu'ils avaient appelé euh, Warbler. <rire> Je ne sais pas comment prononcer ça. Warbler Warbler euh, et ce dataset, en fait, lui, il était euh, vraiment plus spécifique parce que c'était 10 000 euh, enregistrements de 10 secondes chacun, euh, mais euh, fait au Royaume-Uni. Et, euh, et en fait, euh, Warbler, là, c'est le nom d'une application qui est euh, « Reconnaît les oiseaux du Royaume-Uni ». Voilà, une application, une appli euh, smartphone euh, qui est disponible, d'ailleurs... Euh, pour, pour tout smartphone. Et donc euh, voilà ce deuxième dataset, il y avait euh, 10 000 fichiers, qui, ça correspond à 44 heures euh, de, en tout euh, d'enregistrement. Et là c'est vraiment des oiseaux plus spécifiques à cette zone géographique et euh, ça inclut, euh, comme c'est les gens qui, c'est encore collaboratif, hein, c'est les gens qui, qui en essayant de reconnaître un oiseau euh, le, le, les gens récupèrent enfin les gens qui ont fait cette application récupèrent les fichiers sonores et du coup en fait il y, y a aussi beaucoup de diversité où il peut y avoir justement du bruit du, du climat ambiant il peut y avoir si c'est en ville du, du bruit de trafic de voiture il peut y avoir de la parole et il y a même des fois des gens qui essayent de s'amuser en en regardant, en essayant de tromper le système et donc il y avait même des, des enregistrements d'êtres de, humains qui imitent en fait des oiseaux euh, voilà donc c'est assez rigolo euh, et un troisième dataset qui est assez intéressant parce que c'est des enregistrements euh, qui ont été faits dans la zone de Tchernobyl euh, dans le cadre d'un projet où ils étudient un peu le, la repopulation euh, animal après l'accident de Tchernobyl, et là ce dataset euh, il faisait à peu près 9000 fichiers, un peu moins, 8600 fichiers, pareil, euh, calibrés à 10 secondes, et donc dans cette zone-là de Tchernobyl, c'est à différents endroits en fait, donc dans le village même, abandonné, euh, mais aussi dans la nature autour, euh, voilà donc en forêt ou en, ou en prairie aussi. Et, et là, du coup, c'est assez spécifique comme endroit, assez restreint même géographiquement. Et on a, là pareil, de la diversité d'ambiance de, de, sonore, puisque avec les oiseaux, on va avoir aussi des, des, de la pluie, enfin, de tout ce qui concerne le climat, mais d'autres animaux, comme des mammifères, ou beaucoup d'insectes aussi, il y a beaucoup de bruit d'insectes. Voilà, donc ces trois datasets les organisateurs avaient proposé de les diviser en deux sous-ensembles. Un sous-ensemble d'apprentissage, qu'on appelle « training data », qui regroupait les « Freefield et « varble », mais une partie en fait de, de « varble », 8000 fichiers. Et pour le test, pour évaluer les systèmes, il y avait « Chernobyl », donc le, vraiment tous les fichiers de « Chernobyl », et Varble où ils avaient isolé euh, 2000 fichiers euh, pour pouvoir faire la différence. Qu'est-ce qui se passe en fait si, si je teste sur les fichiers de Tchernobyl et, Ces fichiers n'ont jamais été vus en fait, pendant l'apprentissage euh, des systèmes. Euh, enfin, géographiquement, c'est complètement différent des fichiers d'entraînement. Est-ce que ça marche bien ou pas et Varbol, par contre, c'est, alors bien sûr, on n'utilise pas les mêmes fichiers pour entraîner le système et pour les tester. C'est 2000 fichiers qui sont différents des 8000, hein. ça c'est normal. Mais par contre, c'est quand même des, des, des enregistrements qui ont été faits euh, au Royaume-Uni. Donc du coup, peut-être que ça va être plus facile de, que les systèmes aient de meilleurs scores en fait sur ce, ce sous-ensemble de 2000 fichiers parce qu'on a vu 8000 fichiers d'une même zone géographique euh, pendant l'apprentissage. Donc l'objectif de ce challenge, c'était de voir est-ce qu'on euh, arrive à faire de la détection de champs d'oiseaux qui soit robuste aux espèces de champs d'oiseaux et aux, aux zones géographiques où ces enregistrements ont été faits. Euh, et ça de manière indépendante d'une application future de, de cette chose-là. Donc l'application, une application vraiment qui viendrait à l'esprit, ce serait euh, si on fait des enregistrements continus sur plusieurs heures, et qu'on est intéressé par euh, les chants d'oiseaux, ben, on n'a pas envie d'écouter euh, tous euh, les, les heures d'audio qui ont été enregistrées, on a envie d'un système automatique qui dirait « là, j'ai détecté qu'il y a du chant d'oiseau, euh, euh, là aussi, là aussi, elle aussi. » Du coup, on, on fait une pré-segmentation en fait, de, de, des enregistrements pour faciliter, aller plus vite vers euh, ce qui intéresse vraiment la personne qui veut écouter le, le fichier. Je passe aux résultats directement, je parlerai un petit peu peut-être de, de mon système après, mais, mais l'idée c'est plutôt de vous montrer des résultats, est-ce que, est que ça peut être pertinent pour votre utilisation par exemple, euh, éventuelle. Euh, et donc les résultats, ils sont mesurés avec une métrique qui s'appelle euh, l'air sous la courbe. Et en fait, euh, donc du coup, c'est représenté ici dans cette figure. Euh, ou en abscisse on, on a ce qu'on appelle le taux de faux positif et en ordonnée le taux de vrais positif et en gros on veut le moins de faux positifs possible donc on, on va essayer d'aller vers 0 sur les abscisses et par contre euh, bien sûr on veut avoir le plus de vrais positifs possible, donc on a envie d'aller vers 1 euh, pour ce, cette, cet axe des ordonnées et du coup en fait les courbes, ici, que vous voyez, plus elles vont se rapprocher du coin haut euh, gauche, plus le système est considéré comme euh, bon. Et en fait, plus vous êtes proche de la diagonale centrale, ici, euh, de y égale x, euh, moins, moins c'est bien, ben, moins votre système il est bon. Et, euh, et donc, ici, euh, il y a le, les résultats pour quelques systèmes, qui, quelques équipes, parce qu'il y a une trentaine d'équipes qui ont participé à ce challenge. Euh, et ici, vous, vous avez les courbes pour les, les quelques systèmes. Euh, vous voyez qu'en fait, le, le bleu, le vert, le orange, ils sont, ils sont assez proches en fait. Et, et donc les, les trois premiers, euh, ici, Boulboul, Kakir et Topel, euh, c'est moi Topel. En fait, on était un peu dans un mouchoir de poche. Euh, si, à droite, si vous pouvez regarder en fait, les, les, les valeurs, et vous voyez que le premier, il était à le score final à 88.7, bah, le deuxième, il est à 88.5. Donc c'est vraiment c est, c est rien en, en différence. Bon, ça sert à classer les équipes, hein, mais voilà. Euh, donc ce score de, de 88.7 ça ne veut pas dire directement qu'on reconnaît 88.7% de fois s'il y a un oiseau ou pas euh, c'est un peu plus compliqué parce que c'est l'air sous cette courbe euh, ici et en fait comment cette, cette courbe elle est calculée en faisant varier le seuil de décision parce que le système il va produire une probabilité d'avoir des oiseaux et donc, du coup, par exemple, il va produire 0,8. Ben moi, si je mets un seuil à 0,9, on va dire qu'il n'a pas détecté d'oiseau. Donc, je peux faire varier ce seuil et je vais obtenir un point de performance pour chacun de ces seuils. Et c'est comme ça que j'obtiens une courbe. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est de regarder les erreurs. Et donc, les organisateurs de challenge ont fait ça. Ils ont pris le, le, le meilleur système classé premier et ils ont, regardé les 500, ils ont regardé 500 mauvaises prédictions et ils ont essayé de deviner des raisons potentielles de, des erreurs faites par ce système. Et donc je, je mets en presumed, en gras parce que si ça se trouve, ce n'est pas les vraies raisons qui ont poussé le système à faire ces erreurs mais c'est plus un, une impression en, en, en écoutant les fichiers qui ont causé ces erreurs, et ils, ils sont venus avec des hypothèses. Donc, ce qu'on peut regarder déjà, c'est qu'il y a beaucoup plus de faux négatifs. Donc i, i, ici, en fait, vous avez, sur ce tableau, euh, vous avez les raisons potentielles à, inventées par, par eux, et puis le nombre de faux positifs et de faux négatifs euh, qui qu'ils ont constaté parmi ces 500 erreurs et euh, donc faux positif ça veut dire vous prédisez qu'il y a un oiseau et il n'y en a pas et faux négatif euh, ça veut dire que vous, vous avez raté un oiseau donc ce qui se passe c'est une première observation on voit qu'il y a plus de faux négatifs que de faux positifs ça veut dire qu'on rate plus d'oiseaux que ce qu'on devrait, que, qu que, de, que l'inverse. Euh, et, et, et donc la, la, le plus grand nombre là c'est 179 et c'est euh, faint ou distant c'est en fait en écoutant ces fichiers là ils se rendent compte qu'il y a un oiseau qui est, mais vraiment au loin, très distant et du coup euh, des fois presque inaudible et dans ce cas là le, le système n'arrivait pas à le, à le détecter euh, ensuite le deuxième... Euh, la deuxième cause d'erreur plus importante, c'est short call. Donc le fait que le, le champ d'oiseau est, est vraiment très très court, et si vous avez juste un tout petit plus, euh, ça, ça va être plus difficile pour le système de le détecter. Avec également le noise masking, donc ça, ça veut dire que dans l'enregistrement, il y a peut-être une forte prédominance de vent ou de de rivières qui coule à côté, et du coup ça perturbe aussi pas mal euh, les, la détection. Euh... Alors les, les clear ici, il y, a, donc, il y a 68 clear, ça veut dire bah que euh, c'était pourtant clair qu'il y avait un oiseau, donc euh, on n'explique pas pourquoi c'est faux négatif ici, là c'est 68 là. Euh voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus Il y a quand même, euh, euh, dans les faux négatifs ici, il y a 52 cas où il y a eu des, des insectes en fait euh, qui, qui ont perturbé la détection et du coup on a raté l'oiseau. Euh, voilà, alors ça c'était en ce qui concerne les faux négatifs qui sont plus nombreux que les faux positifs. Et dans les faux positifs, euh, là il y, y a un cas... Où, enfin, il y a 26 cas où parmi ces 500, euh, le système a confondu un insecte avec euh, un champ d'oiseau. Et même quantité ici pour le, la pluie. Euh, donc ça peut être juste une goutte de pluie euh, qui va tromper le système et on va croire que c'est un oiseau. Ensuite, euh, 31, ce qui était le nombre le plus élevé, en fait, c'est des bruits euh, humains, euh, d'activité humaine qui ont pu aussi tromper le le système, donc par exemple des, des fois il euh, y a de la parole, il y a des rires, ou de la télévision ou des fois des imitations d'oiseaux, voilà mais sinon il n'y a pas trop d'autres de, de, de, raisons que, que ça qui ont été euh, constatés euh, là, il n'y a, a pas beaucoup de faux positifs en fait dans, dans les systèmes. Euh, alors euh, donc ça, ça, ça peut vous intéresser aussi, c'est toujours euh, l'analyse des résultats de, des participants. Euh, donc je vous ai dit, en fait, le, le jeu d'évaluation, il a porté sur euh, euh, deux sous-ensembles, un sous-ensemble Tchernobyl, un sous-ensemble Warble qui est euh, UK. Et ici, en fait, ils, ils, ont, ils ont regardé la performance des systèmes en fonction de la localisation géographique euh, dans le jeu de Tchernobyl. Et ce qu'on voit, c'est que c'est assez variable en fait. Toutes ces courbes ici, c'est tous les systèmes, donc c'est un peu euh, confus, mais euh, en gros, plus vous êtes en haut, mieux c'est. Et euh, si on regarde, en fait, il y, y a des grandes différences de, de performance en fonction de la localisation euh, de, des fichiers sonores. Donc, déjà ce qu'on constate c'est que vous voyez en fait la localisation elle est sur l'axe des X ici et vous voyez que Varble là qui est le dernier point bah, tous les systèmes si vous regardez les courbes elles montent à fond et ça veut dire qu'en fait les systèmes ils ont très bien marché sur les fichiers Varble si, si vous prenez les premiers systèmes ils sont, ils sont euh, au dessus de 95% de, de cette métrique AUC. Donc on voit qu'il y a un grand, un grand effet, en fait du, le fait d'utiliser les fichiers euh, du Royaume-Uni pour entraîner le système, et si on teste sur la même zone géographique, ça va super bien marcher. Par contre, euh, si on regarde les performances sur Tchernobyl, là c'est beaucoup plus variable et vous avez euh, par exemple une performance qui est proche de 80% d'AUC. Euh, sur euh, Burya Kof, Kofka, qui est le village en question euh, où, où il y a eu les enregistrements. Euh, voilà, donc en fait la question de, de généralisation, est-ce qu'une fois que j'ai entraîné mon modèle, je peux l'utiliser absolument partout sur des échantillons d'oiseaux qui viennent de, du monde entier Oui, vous pouvez, mais il ne faut pas s'attendre à, à avoir la même performance euh, sur, sur, euh, sur plusieurs euh, localisations euh, géographiques différentes euh, vous allez avoir des fluctuations en fait, de, de, de performance euh, voilà à peu près ce que je peux commenter là-dessus euh, bon, on voit que S60 est, est assez performant par contre S93, non, ça redescend et c'est une forêt, oui. Bon, ça après c'est plus délicat d'aller plus dans le détail pour cette analyse. Alors, euh, les conclusions, un peu essayer de, de prendre ces conclusions générales, c'est quand même, on peut dire que ça marche vraiment très bien. Euh, le, le, les taux de reconnaissance sont vraiment euh, assez élevés. Euh, il y a, mais, voilà, il y a toujours un mais. Il y a quand même un, un gap assez important de performance entre le fait d'avoir des conditions qui correspondent aux conditions du, du jeu d'entraînement ou des conditions différentes, que ce soit géographique ou autres. Donc du coup, il y a des suggestions pour essayer de résoudre ce, ce problème ça pourrait être de, euh, de post-processer les, les scores qui sont donnés par les systèmes en sortie parce qu'en en fait il euh, y a une histoire de calibrer en fait ces probabilités euh, les, ces scores qui sont sortis des systèmes et il y a des techniques pour essayer de, de bien calibrer justement ces sorties quand je dis bien calibré, qu'est-ce que ça veut dire euh, calibré en fait C'est qu'on peut produire des scores entre 0 et 1. Et euh, si mon système est mal calibré, bah, par exemple, tout ce qui va être au-dessus de 0,3 va être considéré comme positif. Euh, et ça, c'est 0,3, c'est a priori pas une bonne valeur. On aimerait plutôt avoir 0,5. Comme seuil de décision dans, pour décider euh, de ma classe positive ou, ou non. Donc, il y a des techniques pour faire ça. Et donc, il y en a une qui s'appelle le scaling de plate, qui, qui peut être utilisé. Et une autre façon de, de s'en tirer, ce serait d'avoir euh, plusieurs systèmes. Et plutôt que d'utiliser les scores et des seuils, en fait, dessus, euh, ce serait plutôt de faire un, un classement. De, de ces N euh, décisions et de faire un vote dessus en fait. Et du coup, on s'affranchirait un peu du fait qu'il y a une mauvaise calibration euh, des, des systèmes. Donc utiliser plutôt un ranking plutôt que hein, des seuils purs euh, d'un seul système. Alors je vais quand même dire un mot euh, un peu technique sur comment ça marche ces systèmes en fait. Euh, euh, un réseau de neurones euh, donc tous les participants ont fait des réseaux de neurones profonds et, euh, et à peu près tous utilisent euh, des convolutions donc en fait euh, qu'est-ce qui se passe en entrée on, on a un signal sonore qui a une dimension voilà il est 14h euh, et, et pardon et, et en fait, à partir de ce signal sonore, on crée une représentation temps-fréquence qui s'appelle un spectrogramme. Et du coup, on, on peut considérer comme une image. Et cette image, on peut euh, la, la faire passer à travers ce qu'ils appellent des filtres de convolution. Et c'est ce que vous voyez dans cette, euh, pardon, dans cette slide. Ici, cette animation, elle vous montre une image à gauche. Et euh, le petit carré de, 9, de 3 par 3, c'est justement un filtre. Et ce filtre va passer toute l'image en revue et calculer une sortie euh, qui va être fonction des valeurs des pixels en entrée et des, et des, et des poids de ce, de ce petit filtre. Et on fait ça sur plusieurs couches pour obtenir une représentation euh, finale qui va être donnée à un classifieur qui va prendre une décision. Donc voilà, le, le, moi le système que j'avais mis en place, ça s'appelait... Un réseau densément connecté. Donc vous voyez une image en entrée, c'est le spectrogramme que je vais donner à un réseau à convolution. Et ce réseau, il a la particularité d'avoir des connexions entre couches euh, qui sont un peu spéciales et qui font qu'on peut entraîner des réseaux très profonds. Donc ce réseau, il y avait 74 couches et euh, 330 000 paramètres euh, qu'on qu va entraîner. Et à l'époque, moi, je trouvais que c'était un réseau assez important, mais aujourd'hui, c'est un tout petit réseau, euh, enfin, pas tout petit, mais c'est un petit réseau qui n'est qui, voilà, qui pas spécialement gros du tout. Un exemple de sortie qui, qui à l'époque, m'avait... Enfin, qui est intéressant, c'est-à-dire que on peut euh, créer une carte de chaleur sur le, le spectrogramme d'entrée, sur la représentation temps-fréquence d'entrée, pour voir en fait quels ont été les pixels de cette image qui ont été importants pour prendre la décision, il y a un oiseau. Et donc ici, vous voyez en fait le, la même image que, qui est donnée en entrée au réseau, mais la, multipliée par une carte de chaleur, et du coup, vous voyez qu'en fait, restent des petits bouts de, des pixels ici qui correspondent au champ d'oiseau, en fait, dans l'entrée. Donc en fait, on peut débruiter comme ça un... un un fichier sonore, je peux le resynthétiser. Donc ici, j'ai mis une adresse web où j'ai mis des exemples, où en fait, là, on, on voit qu vraiment quelles ont été les zones temps-fréquence qui ont permis au réseau de neurones de dire s'il y a un oiseau. Voilà. Et euh, c'était mon dernier slide. Après, j'ai mis des refs. Les trois refs ici sur lesquels je me suis appuyé pour euh, construire.